Bonjour tout le monde Petite vidéo rapide parce que je suis un grand gamin et que j'ai testé ma CNC j'ai donc imprimé ce dragon. Parce que tu vois un dragon toi Ouais t'as pas tort, euh, je vais mettre des photos, ça sera plus clair quand même. Un premier test sur du MDF n'était pas super convaincant, on voit que tout le haut il euh, a plus aucun détail. Ici sur le bois on voit que c'est quand même nettement plus détaillé. La photo sera diffusée sur ma page Facebook si vous voulez pouvoir zoomer sur la gravure. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo j'utilise la CNC en mode découpe et ça devrait vous plaire. En tout cas, ça a plu à slide. Je me suis bien amusé, ouais. Hey, c'est encore moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker et à partager. Allez, ciao ciao